Et ils il comptent bien garder la carte SIM encore un, un grand moment. Donc euh, il faut continuer à garder la seule usine d'Europe qui fait de la carte SIM, à la fois de réindustrialiser. Et il y a des beaux projets ici sur ce site, comme, comme l'a déjà expliqué Philippe. Il y a des projets de, de, de construction d'une usine de fabrication de cartes électroniques. Il y a des enjeux de souveraineté. Il faut les, il faut les porter. La première chose que je veux dire, c'est que j'ai été interdit de visiter le site. Oui Okay. C'est pas, pas pour les six que j'ai dit ça, on vient euh, défendre une entreprise, on vient euh, soutenir des salariés, on vient euh, se battre pour euh, le développement de l'industrie en France. Et non, on n'a pas le droit de visiter euh, une entreprise, une entreprise d'ailleurs où, où l'État est actionnaire. C'est absolument scandaleux, c'est absolument scandaleux que, euh, alors qu'on nous dit... Euh, nos usines sont magnifiques, etc., etc. Quand on veut voir si c'est vraiment magnifique et voir ce qu'on pourrait en faire, eh bien, on nous interdit l'accès. Je pense que, et on en a discuté avec les camarades, voilà, on entend beaucoup parler de réindustrialisation dans le pays, de relocalisation, et on a un outil magnifique ici, et un outil magnifique pour lequel l'avenir est suspendu à une décision d'une entreprise, d'une direction dont le seul objectif, comme beaucoup d'entreprises, la quasi-totalité, c'est de faire des profits des questions d'emploi, de planète, d'environnement, ils n'en ont rien à faire. Et donc, euh, c'est autour de ça qu'on veut, qu veut continuer à se mobiliser. La première chose, c'est, je l'ai dit aux camarades, l'histoire euh, que les cartes à puce seraient terminées en 2023, on demande à voir. Moi, je ne pense pas, et vous pouvez peut-être en témoigner, en tout cas moi c'est mon cas, je ne suis pas sûr que la planète, les citoyens de la planète, même français, changeront leur téléphone d'ici 2023 et euh, tous ensemble changeront de technologie. Donc des cartes à bus, en aura encore besoin un petit moment, et donc faut que cette activité elle soit maintenue. Parce que si elle n'est pas maintenue ici, c'est une industrie qui s'en va, ce sont des compétences qui s'en vont, et Évidemment, les cartes à continueront à venir, mais de très, très très loin. Et quand on veut préserver la planète, on essaye de faire des circuits courts. La deuxième chose, c'est, oui, il y a des potentiels dans cette entreprise pour développer d'autres activités. Vous le savez aussi sûrement, la moitié des usines, et pas que d'automobiles, sur la planète, sont arrêtées à cause de semi conducteurs. Et bien, bah, quand on a un outil comme ça, en France, et on réfléchit tout de suite pour savoir si cette activité, elle ne peut pas être faite ici, en Normandie, pour alimenter une partie des usines françaises. Vous voyez, on est bête à la CGT, mais on est logique, on est logique. Et donc, euh, profitons de cette période où il y a de l'activité dans l'usine, et on pense qu'elle peut continuer à, à être euh, travaillée pendant des années pour réfléchir à des investissements, à former du personnel pour qu'on fasse comme on le faisait avant dans cette entreprise, une double activité, et les cartes à puce et une autre activité qui pourrait être euh, les euh, semi-conducteurs. Et puis il faut que le gouvernement, maintenant, euh, se sorte les mains des poches. Parce qu'on a beau faire des beaux discours sur euh, réindustrialiser le pays, sur euh, relocalisation, sur préservation de la planète, mais si on continue à laisser faire des entreprises, y compris celles où on est actionnaire, à fermer et à délocaliser et à supprimer des emplois, elle est où la logique Ils sont où ces beaux discours quand il n'y a pas d'acte derrière Et vous le savez très bien, c'est pas à vous que je vais dire ça, on a un potentiel industriel important dans ce pays. Ben plutôt que de réfléchir uniquement à quelle industrie du futur, essayons d'équilibrer et essayons de préserver l'existant, parce que on en a marre d'entendre comme l'a fait le Président de la République quand il est retourné à Whirlpool voir des salariés, le peu de salariés qui restent, l'entendre dire, ah bah ben, si j'avais su, on m'a menti. On en a marre de ces discours, on en a marre de ces discours. Et donc il faut qu'une entreprise comme celle-là, elle ait de l'avenir et c'est maintenant qu'il faut agir. Et d'ailleurs, je l'ai dit aussi aux camarades, ça fait six mois, six mois, que j'ai dit à Bruno Le Maire, qui connaît un peu le département, me semble-t-il, et il n'avait pas l'air au courant qu'à Ponton-de-Mer, il y avait une magnifique usine qui pouvait faire des semi-conducteurs. Je lui ai dit, bah, retournez un peu dans votre département, bah, allez visiter cette usine, peut-être que lui, il aura droit d'entrer, faire. Hein. Il y a tout ce qu'il faut ici pour mettre en concordance vos paroles et vos actes.